Bonjour, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur la deuxième vidéo de l'éducation des Massapras 2021. En fait, euh, cet épisode est notre spécial épisode parce qu'aujourd'hui, il y a notre pote qui vient de la France. Coucou Ilhan. Coucou. Tu peux te présenter, s'il te plaît D'accord. Je m'appelle Ilhan, j'ai 16 ans, je viens de France et euh, je reste ici en Indonésie pour l'instant. Et euh, j'aime bien nager ou voyager. Voilà. Alors sur cette vidéo, on va parler de la langue française. Alors c'est parti Du coup, euh, ça fait combien de temps que tu es ici à Bendarlampton euh, Là, ça va faire un an. Ah ouais, pour le voyage Et pour le voyage, je, ça m'a pris la moitié d'une journée. Ah ouais? Du coup, euh, j'ai pris euh, l'avion. Mm -hmm. Et puis après, euh, j'ai pris en deux fois hein, pour y aller jusqu'ici et utiliser le transit. À Djeddah, puis après euh, j'ai pris un autre avion pour y aller à Jakarta, et puis j'ai pris le bateau pour y aller à Limpong. Ah, d'accord, donc ça fait un an que tu es là Oui, c'est ça. Et tu vas retourner bientôt en France, c'est ça C'est ça. D'accord. Et en fait, tu habites où en France En France, avant j'habitais à Clichy. Clichy C'est ça. Mais euh, après j'ai déménagé à Villejuif. Villejuif C'est euh, au nord où C'est euh, au nord. Euh, Dessous, bah, à côté de Paris, mais euh, à l'opposé du cliché. Ah, c'est honneur. Hein. Et euh, j'ai une question, t'aimes bien quoi de Bandar Limpong Van euh, der Limpong, j'aime bien parce que euh, eh ben, le, les gens sont différents dans, de ceux de France. Quoi? Du coup, euh, ça fait une ambiance différente. Mm -hmm. Puis euh, bah, j'aime bien aussi euh, parce que là-bas, en France, il y a des gratte des, voilà alors qu'ici, c'est plus naturel, c'est plus il voilà. y, voilà, y a des maisons encore. Euh, voilà. Et le ça. paysage est beau aussi. Exactement. En fait, les températures ici, là, en Indonésie, la température en France, c'est différent, non hein Oui. Euh, Là-bas, il fait plus froid un peu. Voilà. Ici, c'est plus normal. Et euh, il fait trop chaud hein, aujourd'hui Oui. <rire> <Mais sûr. rire> alors, tu vas passer euh, ton été ici, là, à Bandala. Euh C'est ça. Ouais. Alors, tu parles combien de langues, du coup Moi, pour l'instant, je peux parler trois langues, trois langues, trois langues mais sûr. Sinon, j'ai deux langues, mais je maîtrise pas encore. Mm -hmm. Donc, euh, je parle français, indonésien, anglais. Et après, les deux langues que je maîtrise pas très bien, chinois et Allemagne, allemand. Ah, d'accord. Mais c'est bien ton indonésien Oui, ça va. Pour communiquer, j'y <rire> arrive. D'accord, d'accord. Mais es là, tu fais quoi à Bandar tu étudies ou euh, c'est juste euh, rester Je suis là à Bandar Lampung pour euh, étudier pendant un an euh, dans une école, pour ah ouais étudier euh, par rapport à l'islam. Euh, en fait, euh, est-ce que c'est difficile pour parler indonésien à l'école euh, Ça va encore pour parler euh, en indonésien, mm -hmm. mais ce qui est difficile pour moi c'est euh, le vocabulaire plus... Plus, euh, plus précis, c'est-à-dire euh, dans les cours, euh, voilà. pour par, par exemple, euh, les mathématiques, euh, les expressions employées, euh, c'est différent c'est et, différent et, et ce n'est pas les mots que j'utilise souvent en, en général. Voilà, mais tu peux toujours pratiquer. Hein oui. Et en fait, tu as beaucoup d'amis ici, là, ou pas bah, Pas tant que ça, durant le Covid, parce qu'il mmh. y a, le, y a eu les cours, euh... c'est ça, il y a eu les cours en ligne et du coup, on n'a pas trop eu le temps de se parler entre amis. D'accord. Mais j'ai une question pourquoi tu parles indonésien Pourquoi je parle indonésien bah, parce, que de, parce que ma mère, elle voulait euh, que je parle indonésien. et Parce que euh, si je parle qu'en français et que j'ai du sang indonésien, et du coup, bah, je vais y aller en Indonésie, mais je ne pourrais pas parler avec les gens. C'est pour mmh. ça que ma mère, elle voulait que je parle indonésien comme ça je, je puisse communiquer envers euh, les indonésiens d'accord alors euh, ta mère elle est indonésienne c'est ça ok et euh, ton père elle, elle est il français. est français il est français ah d'accord mais tu grandi en france c'est ça j'ai grandi en france depuis euh, tout petit mais ouais. j'y vais euh, je, je vais aussi en indonésie chaque, euh, à chaque vacances chaque vacances t'es là mais à bandarambon ou pas à bandarambum est, ah, est ce que est-ce que ma famille indonésienne est à Lampung la majorité, alors j'ai une question est-ce que c'est difficile pour apprendre l'indonésien Je pense que non, c'est pas difficile parce que je pense que le français est beaucoup plus difficile que ouais. l'indonésien mm -hmm. parce que l'indonésien, et eh ben tu apprends les, les mots et tout, mais euh, pour euh, comment écrire le mot, ouais. c'est à la façon quand, dont on parle, dont on le prononce en français. C'est différent compliqué. il y a voilà. plein de... Il y a toujours de... des conjugaisons, des, oui, des exceptions, voilà. c'est ça C'est ça. Et puis la grammaire indonésienne, c'est pas, pas, pas difficile c'est le français. Et tu penses quoi de, des gens indonésiens Est-ce est est qu'ils parlent trop trop vite en indonésien euh, Pour moi, euh, ça va un peu. Pour ça. ça dépend des gens, il y en a qui parlent très rapidement et là mmh. je ne comprends pas très bien. <rire> Mais euh, il y en a que, bah, que j'arrive à comprendre. Ah, ok. Euh, tu vas essayer euh, de leur comprendre. En oui, je, je vais essayer. Et en fait, le français, c'est une langue euh, qui est plus parlée autour d'Europe, non C'est ça, il euh, y a plusieurs pays qui viennent d'autre part, pas seulement du, du, du pays France. De en la fait, il y a beaucoup euh, des pays... Euh colonisé par le français au passé c'est ça il y a donc beaucoup de gens qui, euh, qui apprennent le français là aujourd'hui exactement et tu penses quoi des gens qui apprennent le français Eh bien je, ils se débrouillent bien au niveau de l'accent mm -hmm. mais, mais c'est euh, difficile pour, euh, oui, pour arriver de l'accent il y en a, hein. y en a qui, qui, qui ont du mal mais Exactement. mais certains euh, ils y arrivent bien mais après ce qui est plus difficile c'est euh, c'est la grammaire, la conjugaison, les conjugaisons, c'est ça. ça. D'accord, d'accord. Mais euh, ça va, il y en a qui y arrivent. Mais d'après toi, c'est quoi le truc qui est plus difficile en français euh, euh... D'après moi, ce qui est difficile en français, c'est euh, la conjugaison. La conjugaison. Les phrases, enfin, la oui. grammaire, c'est ça. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de français qui, qui font des erreurs. C'est ça, y a... Et euh, le même le français, c'est difficile pour les français, non Exactement. Euh, comme moi, euh, j'apprends toujours hein, le français. Euh... Ah, tu vas le faire, hein <rire> En fait, euh, en français, il y a deux accents. C'est l'accent du Nord et l'accent du Sud. Oui. Et tu, tu utilises lequel euh, Moi, je pense utiliser l'accent du Nord. Du Nord Oui. Ok. Mais c'est quoi la différence entre les deux Normalement, quand on prononce le chiffre 8, on le prononce 8. Mais il y en a qui, qui, du prononce coup, qui prononcent différemment. Du, ils ne savent pas le dire, le U. Et du coup, ils disent 8. Oui, ah, OK. Bon, il y a certains mots qui, euh, qui prononcent différents au sud. C'est ça. et Est-ce que euh, le français que vous utilisez entre les jeunes et le français que vous utilisez dans la classe, euh, c'est différent, non? Euh, oui, c'est différent. Par exemple... Euh, en fait, il y a beaucoup d'expressions françaises que vous utilisez entre vous. Exactement. Euh, entre potes, entre, entre amis. Mm -hmm. On parle plus familier. Euh, on utilise des expressions françaises comme euh, tu dates. Euh, euh, ta daronne elle a, elle a quel âge ou ton daron ou alors euh, ça, ça va frérot Tu dates Ah frérot, je connais ça. Oui. Mais ça veut dire quoi tu dates Tu dates ça veut dire euh, tu euh, ça fait longtemps qu'on. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est ça On dit tu dates Oui. D'accord. Et puis il y a daron. Le oui. Daron ça veut dire euh, parent. Ça, hein ça veut dire euh, ça veut dire père, le papa. Okay. Alors que daronne ça veut dire euh, mère, maman. Daron plus... et daronne. C'est ça. Okay. C'est plus familier. C'est compliqué, hein. en fait il y a plein de trucs euh, qu'on connaît pas du tout en français. Exactement. Euh, parce que la langue française, mm -hmm. euh, elle le aussi. Euh, du coup il euh, y a des mots qui se rajoutent. Euh, et puis euh, de, en fonction de l'époque, il euh, y a des expressions qui, mm -hmm. qui se modifient, qui se mm -hmm. rajoutent. C'est modifié tout le temps. Oui. En fait, en français, il y, a, il y a le niveau en français, tu vois. Est-ce que tu connais le DELF Le DELF, non, je ne le connais pas. En fait, le DELF, c'est euh, diplôme d'études en langue française, tu vois. Ah. C'est le niveau en français. Et euh, il y a A1, bah, ça veut dire débutant et A2. Euh, et puis euh, B1 et B2, euh, c'est intermédiaire, quoi. Et euh, le dernier, il y a C1 et 7 heures, c'est euh, avancé. Ah, d'accord. C'est quoi le niveau des étudiants au niveau du français à l'université Ah, des étudiants de français à l'unila Oui, c'est ça. Bah, c'est divers, hein. ça veut dire euh, chacun euh, à différents niveaux, tu vois. Ah. Et euh, c'est quoi ton niveau en français, euh, toi, Rinaldi Moi <rire> En fait, moi, je sais même pas du tout, mais, euh, mais j'arrive à parler, j'arrive à euh, comprendre. Mais tu penses quoi de mon français, en fait Moi euh... Je pense que c'est suffisant, euh, par exemple, si tu veux y aller en France, euh, si jamais tu as le temps. Ah ouais <rire> Oui, bah, je pense que c'est suffisant pour parler envers euh, ah, pour les Français. communiquer aux gens. Hein? Oui. Bon, voilà. Euh, je vais toujours pratiquer. <rire> ça fait combien de temps que tu as appris le français Bah, ça fait euh, presque deux ans à l'université. Bah écoute, je voulais euh, te demander quelque chose. Est-ce que tu as des conseils pour apprendre le français En fait, pour nous, les étudiants de français, euh, on trouve que c'est un peu difficile euh, pour parler en français, tu vois Oui. Et le cours indistant, c'est le plus difficile pour améliorer, euh, pour pratiquer notre compétence en français. Est-ce que tu as des conseils D'après moi, si mm -hmm. tu connais euh, le, le, le langue, la langue anglaise, si tu sais parler en anglais, mm -hmm. c'est un peu plus facile d'apprendre le français parce ah ouais que... Oui, parce qu'il y a certains mots qui, même des mots qui s'écrit exactement pareil que dans la langue anglaise mm -hmm. mais c'est juste la prononciation qui est différente euh, des mots et c'est écrit de la même façon mais on prononce différemment par exemple en France et puis euh, en anglais et en français il y a mm -hmm. la conjugaison, la grammaire, euh, la conjugaison donc c'est un peu plus facile si tu connais l'anglais mm -hmm. ouais. bah, ça marche aussi à l'envers parce que moi j'ai appris la langue française en mm -hmm. premier et du coup, quand j'étais euh, Comme je suis encore étudiant et quand, avant, euh, n'ai pas encore appris la langue anglaise, mm -hmm. et ben bah, ça m'a beaucoup aidé la langue française, d'apprendre la langue anglaise parce que c'était. ressemblant. Et euh, tu, parles, tu parles bien anglais toi Ça va. Ça va. <rire> bah, merci beaucoup Ilhan. En fait, euh, si on a le bon niveau en français, il euh, y a beaucoup d'avantages pour nous, tu vois. La langue française est une langue plus parlée euh, autour euh, d'Europe, euh, même autour de moi. Après euh, l'anglais, le mandarin, l'arabe et l'espagnol. Et en fait, sur mes oreilles, la langue française est une langue qui est euh, plus romantique, quoi, plus élégante. tu vois. C'est vrai, un peu. Donc, si on parle très bien français, c'est facile pour nous euh, pour faire ces travail là-bas, peut-être euh, peut trouver un amour. Hein. Oui. <rire> <rire> oui. <rire> euh, on doit donc améliorer notre français euh, comme quotidiennement. Exactement. Et pour tous ceux qui apprennent le français, bon courage. Hein. Bon courage. Parce que le français c'est difficile en fait. Oui. Mais si tu vas très bien français, il y a beaucoup d'avantages. Et toi Renaldi, tu viens en France quand Tu bah vas chercher un <rire> travail là-bas peut-être Bah je sais pas du tout, mais euh, s'il si y a la chance, moi j'y vais directement. Yeah. <rire> mais si j'y vais, tu vas me guider. Hein oui oui je serais prêt euh, de te guider là-bas. Voilà. Bon, c'est euh, le temps pour répondre à des questions qu'on a mis sur Story d'Instagram hier, euh, Dima Et on va choisir trois questions. Et euh, tu peux lire la première question, s'il te il plaît, ilhan. Alors la première question vient de Afriatinur Nam. Ok. Ada programme, Potokaran, Maha Sisoak, Francis kalau ada cara ikutannya Gimana. Kalau untuk program pertukaran, saya juga kurang tahu. Tapi setahu saya untuk mahasiswa bahasa Prancis Unila itu ada program dari Lyon Club. Tetapi syarat salah satu syaratnya yaitu harus punya uh, sertifikat DELF minimal B1 atau B2. Kurang tahu juga, tapi mungkin bisa dilihat di internet. Ya, pour la deuxième question. Pour la deuxième question, c'est ram HR -hmm. ini yang menanyakan belajar tentang hukum negara Prancis juga enggak. untuk hukum negara Prancis kami tidak belajar, kami hanya belajar bahasanya dan juga literatur dan juga sedikit kebudayaan. Tetapi lebih fokus ke bahasa Prancisnya. Oh. Et la dernière et la dernière question ça vient de yang menanyakan Bahasa Prancis di Unila itu mempelajari bahasanya saja atau sastra dan kebudayaannya juga. Sebenarnya kami fokus ke lima kompetensi bahasa, lima kompetensi bahasa yaitu menyimak, mendengar, berbicara, menulis dan tata bahasa. Dan untuk mahasiswa Bahasa Prancis di Unila, juga kami belajar literatur dan analisis literer. dan untuk semester 4 dan semester 6 ada peminatan Uh, lanjutan ada permintaan lanjutan ada 3 pilihan permintaan lanjutan yaitu uh, terjemahan jurnalis dan pariwisata voilà c'est ça voilà c'est ça pour la question et uh, de répondre <laughs> alors c'est tout pour aujourd'hui et euh, on se voit sur la prochaine vidéo et merci beaucoup et, ilhan ça fait très très plaisir de te parler et merci beaucoup d'être venu avec nous et eh bah de rien, ça me fait plaisir aussi de donner, de, de répondre à vos questions. Merci. Et je te souhaite une très bonne journée et bonne santé. Merci à toi aussi. Dis bonjour à Paris. D'accord. <laughs> voilà. Oh, ya, yeah. untuk kalian yang berada di Bandar Lampung, jangan lupa ya mampir di kedai kopi Choger Cecilhan dengan alamat di bawah ini. Dan untuk kopi, v espresso, americano dan japanese, kalian bisa ngopi sepuasnya dan bayar sesukanya si loh. Jadi jangan lupa datang ya. Ciao ciao.